les amis astro, comment allez-vous aujourd'hui J'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on va mettre plein soleil sur la mer des Nuées Ouais Alors c'est parti hein, au sud de l'immense océan des tempêtes, apparaît à partir du 9 e jour de, de la lunaison, hein, généralement, et eh bien la mer des Nuées euh, Cette région lunaire comprend en fait de nombreuses formations très très intéressantes pour qui veut bien se donner la peine de l'observer. Alors comme par exemple le mur droit qu'on a vu euh, déjà dans une vidéo précédente, mais aussi des cratères euh, comme euh, Pitatus, euh, Buyadus et l'ensemble de rainures euh, Dipalus euh, oui, et euh, Esodius. Voilà, ça c'est les noms latins un peu compliqués mais ça va rentrer. Alors, bon, Byadus, il euh, faut savoir qu'on le dénomme également le cratère Bouillot. Hein. Si ça peut vous aider, sur certaines cartes, c'est écrit Bouillot. Hein. Bouillot est souvent délaissé par les astronomes amateurs. Et pourtant, et pourtant, ben, c'est quand même l'un des plus beaux cratères de la Lune. Il hein. ne faut pas se le cacher. Hein. Euh, et peut-être qu'on lui préfère effectivement aller euh, un peu plus au nord, le, le, célèbre, le célèbre cratère Copernic. Voilà. Alors, on lui, Copernic lui vole la vedette. Mais allez voir ce petit cratère euh, Bouillot, là, il est vraiment très, très, très bien. Alors, euh, Bouillot mesure pratiquement à 60 km de diamètre. Hein. C'est déjà pas mal. C'est une formation plutôt jeune, hein, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, postérieur à l'épanchement euh, de lave de la mer euh, des nuées. Hein. Postérieur, c'est-à-dire qu'il y a eu l'épanchement de lave et après. Seulement après, il y a eu l'impact qui a creusé Bouilladus, donc il est très beau, très net, très, euh, très bien développé, hein. il est magnifique. Alors, alors qu'est-ce qu'on peut y voir euh, autour de Bouilladus euh, Qu'est-ce qu'on peut y voir Tout autour de ce cratère, en fait, euh, apparaît parfaitement la structure radiale, hein, un véritable euh, la, un labourage hein, de terrain, qui témoigne de la violence de l'impact qui a creusé donc Bouilladus. Donc, vous pouvez voir autour du cratère toutes ces, ces fines euh, euh, rainures radiales. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut observer très très facilement avec une petite lunette. Euh, on notera aussi bah, non loin de euh, Bouillot de nombreux cratères fantômes. Ouais, il y a partout, les cratères fantômes, il y en a pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cratère fantôme Ce sont d'anciens euh, cirques hein, lunaires entièrement comblés par euh, les laves de la mer des nuées. Donc, Ce sont de vieux, vieux, vieux, vieux cirques de cratères, vieux cratères, hein, qui ont été comblés hein, par euh, la lave et bon, on ne voit plus du tout euh, en fait, le pic le, le, le central. Hein, tout est noyé, tout est recouvert par, euh, euh, par la lave. Donc on les appelle des cratères fantômes parce qu'on voit juste le le pourtour tout simplement vous si devez observer un prototype même de, ces, de ce type de cratère fantôme je vous conseille d'essayer d'observer euh, le cratère Kies alors Kies c'est le prototype, l'archétype même de, du cratère fantôme euh, une fois que vous avez euh, repéré Kies euh, ben, à peu près 15 km au nord-est de Kies que se situe le plus célèbre dôme lunaire hein, c'est euh, le dôme lunaire qui s'appelle Kiespi alors Kiespi euh, il mesure à peu près 10 km de diamètre hein, c'est un beau dôme hein, dôme lunaire euh, donc il est perceptible avec euh, un tout petit instrument à hein, euh, 60 mm à 70 80 jusqu'à 100 mm on peut on peut l'apercevoir euh, mais il faut par contre que euh, ce dôme soit très très proche du terminateur hein, pour qu'il y ait un maximum d'ombrage quand même hein, parce que, oh, que dire d'autre bah, utiliser euh, un grossissement d'à peu près 100 ou 200 fois euh, pour pouvoir le bien le voir hein. euh, quant au minuscule cratère sommital euh, de Kiespi euh, il sera euh, accessible qu'à partir euh, d'un t 100 mm minimum hein, euh, pour pouvoir l'admirer euh, la mer des nuées la mer des Nues est bordée euh, au sud et à l'est euh, par tout un réseau de rainures hein, euh, associé à des cratères, hein, donc euh, le cratère Hésiodus, euh, Ramsden, Hippalus, euh, voilà, tous ces petites euh, rainures, hein, vous pouvez les voir là, sur la sur la petite photo. Hein. Euh, donc ce réseau, euh, le réseau euh, d'Hippalus not notamment, est constitué principalement par trois rainures. Hein, les trois griffes, trois rainures concentriques, parmi les plus faciles à observer avec des instruments, je dirais même euh, une, à 40 mm, 50 mm, à 60 mm, vous pouvez les voir, j'en suis certain. Hein. Faites le test, si vous avez ce type d'instrument, laissez-moi un petit commentaire, ou si vous avez une 70 mm, une petite lunette, si vous avez réussi à voir les trois griffes, les trois rainures hein, euh, en question, ce qui, serait, ce qui serait bien aussi, c'est que si vous réussissiez à les photographier ou à faire une bonne petite photo avec une bonne astrocam, euh, bah, envoyez-moi les clichés, hein, Moi, je, vais, je le passe hein, direct sur la chaîne. Ces voilà. rainures hein, sont quand même la preuve hein, de, de l'énorme torsion de surface euh, qu'il y qui, qui a eu hein, à un moment donné, euh, lors, lorsque les mers de lave se sont solidifiées, se sont... Euh, il y a eu quand même des tensions et ça a pété, bah, une bonne craquelure. Voilà. Il y a une petite curiosité assez sympathique, euh, mais qui, qui passe souvent, souvent inaperçue. Et c'est vraiment au niveau euh, géologique, hein, si on puisse dire ça pour la Lune, hein, on pourrait dire plutôt ça lunéologique. Hein, lunéologique, euh, c'est un pont. Un pont qui, euh, qui traverse une, une sorte de petite, euh, de petite vallée pont, petit pont de lave. Donc Voilà les amis, c'était plein soleil sur la mer des nuées. Euh, bah, J'espère que bah, cette chronique vous a plu, que ça vous a donné envie de mettre l'œil à l'oculaire et d'aller voir tout ça euh, et de faire des beaux dessins etc. Hein Moi je vous dis à très bientôt les astros et je vous laisse avec une partie de ma vie. Allez, ciao Il oh, va bah bientôt falloir les cueillir tous ces petits. Ces petits haricots mangent tout là. Ils sont beaux hein. Allez les salut